Tu te retrouve. Ah ouais, ouais. Premier épisode pour 2015. 2015, donc là on va donner la date, on est fin février, le 28. Donc euh, on va déjà remercier la personne qui nous a donné l'adresse. C'est assez isolé, c'est la jungle à l'extérieur. Je sais pas si vous allez voir par la suite. Euh, normalement il y avait de l'électricité, on va vérifier. Euh, après, c'est une toute petite maison, c'est un semblant de ferme. On va voir ce qu'on peut voir. On a déjà vu un.. Ça date de 94, le dernier calendrier de trouvé. Donc abandonné depuis euh, 20 ans. Voilà, donc c'est parti pour euh, la courte visite. T'es chaud Allez. Allez go Donc, euh, vraiment vieille maison, euh, pas de salle de bain. Donc, cuisine qui peut-être sert de, de coin de, de lavement ici. Lavement dans le sens, euh, on se lave, hein. enfin, je te vois venir. Euh, de toilettage, si tu préfères. Les de les toilettes, latrines. Les latrines. Ça euh, bonne question, ça, devait, ça doit être d'or à mon avis. À côté, euh, salon, en haut, deux chambres et un grenier. Donc, euh, on ira voir après, mais assez petit. Euh, alors, ensuite la partie ferme qu'on a aperçu on ira voir après aussi bon allez dire Juste la, la légende de ce spot, enfin la légende, je sais pas en. La, la légende, légende Est-ce ça... qu'on l'appellerait pas la maison ampoule, je sais pas Donc euh, les photos qu'on m'a fournies avant qu'on vienne, cette ampoule là est allumée Donc on vient de faire le tour de la maison, on va vérifier avant... quand même avant de partir Alors, on met le jus, et voilà, magie <rire> C'est pas beau ça Mais explique moi, comment tu m'expliques ça On sait rien ah, c'est alors du coup qui paye maintenant Je sais pas, c'est peut-être un raccord sauvage qui avait été fait mais euh, je pense pas quand même. Donc voilà, on a la chance d'avoir l'électricité. Bon, oh, peut-être passer le week-end ici alors Ouais bah allez, installe-toi, je vais faire à manger. Ok, super. Okay. Bon allez, t'éteins quand même. Allez. Ah non, c'est pas celle-là. Ah, c'est ça. Allez, on s'en va. Ouais, donc là on est dans la cave, euh, tous les bocons sont remplis, donc là je vois... Euh... Moi je pense aux le mirabelle les haricots... Euh... Euh, les haricots, ouais, j'en vois, donc euh, il ouais, y a un peu de tout, il y a des fruits, des légumes. Et par contre, donc tu filmeras les bouteilles là-bas, elles sont toutes remplies, c'est de l'eau de vie. Euh, c'était un amateur d'eau de vie, en haut on a retrouvé pas mal de bouchons. Euh, donc ouais. c'est lui qui la faisait lui-même. L'eau de vie, c'est quoi Bah ou de la goutte comme on disait non Bon ben Nico, tu fais un bilan Ouais, bilan assez sympa pour cette première de 2015, donc euh, on termine en beauté entre guillemets avec une, une 4L derrière. Euh, on a encore c est encore en assez bon état. Il n'y a pas éclairé dessus, on n'a pas tenté de la démarrer comme, euh, comme on l'a fait à côté pour l'électricité. Euh, bilan, ouais bon, c'est une petite maison, ça s'attendait pas à plus. Mais euh, sinon c'est sympa. Donc j'ai retrouvé quand même des papiers qui dataient de 2001, notamment des journaux. Euh, voilà, donc un couple très, très croyant, euh, des statuettes partout, des, des papiers religieux partout, euh, des voyages à Lourdes, enfin voilà, quoi, ils, ils aimaient ça. L'alcool Hein L'alcool Et l'alcool, ouais, donc, euh, comme on l'a vu dans la cave, euh, beaucoup d'alcool en bouteille, et beaucoup de bocaux aussi. Madame oui. aimait bien cuisiner sûrement. Voilà, tu n'as rien à rajouter, non L'électricité Ouais, l'électricité, c'est quand même sympa, c'est rare quand même, voilà. Et pourtant, pour un lieu qui est quand même bien délabré. Voilà, bon, bah, la suite pour un prochain épisode, j'espère. Allez, à plus